Tu comprends ou Je moi. Euh, ah oh, putain désolé, j'ai spawn... spawné sur le... au fond de la map sur l'autre copain. Quel con. un moi gros, oh. Vas-y, vas-y, vas tu peux le faire, t'as deux mètres, t'as un autre. Nous avons perdu Tellement lourd mon gars. Il nous reste la okay. moitié. Il me va surtout ni m'a pas. Ouais, ouais j'essaie de faire un peu le ménage progressivement. Les stepper au fond là, il, il casse les couilles depuis tout à l'heure. Prends cette trousse de score. On est en train de perdre. Ça et moi. Ouais. Le sniper, en bas. bien joué. Vas-y. Je fais tellement un carnage mon gars Ah oh, je suis mort putain je les ai occupés sur ce moins pendant ce temps ils étaient 2-3 à venir faire chier Et on n'a pas pris un putain de point quoi On a vraiment pas une équipe qui nous a donné hein. pris l'objectif Des munitions pour toi. Prends oh, ces munitions. Des munitions, attrape. Nous sommes en train de perdre l'objectif Anatole. Et on sommes là où. Non, sur la la mec putain mais... ah mais à que je sorte derrière un hein, nous je me fais buter. tiens des munitions c'est un peu ils sont pas mauvais en face franchement j'avoue qu'il y a du level c'est bordel nous avons on va encore fugir Nous contrôlons tous les objectifs. La démunition Nous avons perdu l'objectif B. <coughs> un kit lance-flammes est disponible près de votre position. J'ai le lance-flammes Monsieur me suis fait ah, J'ai dû faire des choix. Je vais nommer Bafi chef. Merci. Mec très corporate. Je spawn sur qui là Oh putain Bafia, t'as des positions. J'ai... ça ma 2, 1, 2, 1, des gens qui courent là où je suis. je suis 2, 1, je 1, cul, 1, Je 1, 2, tué 2, 1, 2, 1, 2, je 2, 1, je 1, 2, 1, 2, 1, 1, je me 1, C'est des gens qui veulent me rejoindre, c'est comme vous voulez. Comment ça j'ai pas la grenade On en parle Les, canons, on Putain, on fait. Putain, on fait Les munitions pour toi Qu'est-ce qui est qu sur moi C'est moi. Courage grenade, grenade. Derrière nous Je pense, non les mecs, là, Ah, je l'ai vu. Putain, je l'ai eu un gros coup de meule, mon gars Quoi C'est bon, c'est bon, c'est bon Ne eh, stresse pas, je suis là, c'est bon PGM, mon gars, t'as vu eh, Ils sont sur les cailloux, ça on verra Faudrait que ça, ça, ça vient sur B les groupes un peu, parce que... Désolé pour le mec qui est mort, je viens de tuer ce... Je, je me sens seul là hein. Je peux pas être les tués bordel <rire> Je suis à 10-2 les mecs C'est n'importe quoi